Y'a pas, vous avez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième sur Modern Warfare 2, une intro un peu à l'extérieur comme ça, voilà, regardez, on est là, on est dehors, il fait beau, l'event vient de se terminer, voilà, l'event vient de se terminer, et je tourne cette intro parce que je veux vous expliquer un petit peu dans celle-ci, le contexte de ce gameplay, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, donc j'ai pas pu faire de live gameplay comme je voulais le faire, à savoir, tu sais, euh, balancer la cam et parler en continu tout en jouant et en enchaînant des gros trucs, j'ai dû très rapidement me mettre à stream, d'accord, et dès que ensuite j'ai pu me mettre à stream, j'ai pu rentrer des grosses games, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc vous avez cliqué sur des très gros gameplay. Alors, en plus, c'est des gameplays, même si je les ai joués en stream, faut savoir quand même que je les ai un petit peu tournés comme si c'était une vidéo. Donc à l'intérieur, je réponds à des choses, je donne des indications, je même me contredit par rapport à la première vidéo sur certains trucs. Enfin, je me corrige plutôt, c'est mieux de dire contredit. Donc même si c'est des gameplays issus de stream, vous avez bien kiffé. Je tiens juste à dire un truc, le micro est ok, mais pas dingo non plus. Parce que bon, euh, on nous a dit qu'on nous allait nous les fournir, on m'a pas dit que ça allait être des micros ah, qui n'était pas la qualité Netflix, d'accord C'était pas la qualité Netflix du siècle. Donc, euh, pour être tout à fait honnête, euh, c'est écoutable, mais on va pas bien plus loin que ça. Mais c'est suffisant. Donc, Enjoy, c'est mes deux vraies premières grosses games sur Call of Duty Modern Warfare 2. Je vous referai des vidéos sur ça, mais euh, sur la bêta, que ce soit peut-être sur PS5 ce week-end si je rentre à temps, ou alors sur PC quand ça viendra sur PC. Et je pense qu'en jouant chez moi, dans, voilà, dans un contexte un peu plus euh, friendly et tout, j'arriverai à vous faire des vidéos un peu à l'ancienne, de live gameplay comme j'aime. Ça a resté quand même un bon event. Maintenant qu'il arrive à sa fin, je tiens à dire que c'était quelques jours très sympa à LA, en plus fait dans un contexte pas facile avec le torticoli. Mais bon, bref, voilà du blabla. Moi j'ai bien kiffé quand même du team modern 2, le multi. J'en parle un petit peu dans cette vidéo là. Il y a pas mal de choses qui me plaisent et je pense que ça continuera une fois le jeu complet sorti. Des gros bisous, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao! Après, tu vois, là elle, elle vise vite en soi parce qu'il y, y a un setup pour pouvoir euh, avoir pas de recul, mais viser plus -vis longtemps. Vous le recul que je me tape fait le coup quand même, cool. je vais Changer un truc. Le niveau est insane, ouais, le niveau est très fort. Là, là dites-vous qu'on est vraiment dans des longs 2 où le niveau est très élevé. Mais j'ai un peu du mal parce qu'avec le setup de M4 que j'ai, euh, les longs shots sont compliqués. Été... C'est pas, inf... pas infaisable pour autant, mais c'est pas ultra simple. Non plus. Oh, le petit double pour Zach Donc, ouais, là, c'est un des premiers live gameplay que je peux faire. Je suis content. Euh, franchement, le jeu, il est assez bien, il est assez cool. Comme je vous disais, ça ressemble pas mal à MW 2019. Mais il y a quelques petites nouveautés sympas, que ce soit dans les déplacements, dans le son des armes, enfin dans le son des, des pas que tu fais, tu vois. Genre c'est assez bruyant. Alors ça plaira pas à tout le monde, tu vois, j'ai pas encore le setup de classe idéal. Mais là par exemple, vous voyez, le truc que je viens de prendre, c'est. C'est une sorte de gros bonus que je viens de prendre, donc là. Oh, oh attendez, mais Zach il est dedans là. Zach est dedans les gars. En le fait, ce que j'ai pris, c'est une sorte de boost, et c'est un boost, je suis le strict là. C'est une sorte de boost qui fait que je récupère ma vie plus vite et que je suis assez insensible aux, aux grenades. Donc insensible aux grenades plus récupération de vie plus rapide. On m'a fait peur. Ouais, si tu les fumes là, on est pas mal là. Et donc, euh, genre dans ma première vidéo, vous allez voir, euh, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise à un moment où j'ai dit que... Ah, attends, on va ça, est ça où j'ai dit qu'on ne pouvait pas choisir ses atouts euh, alors en fait si totalement on peut choisir ses atouts comme je vous ai dit euh, dans, on peut se faire des classes euh, d'atouts customisées tu vois où euh, les deux premiers atouts tu choisis ce que tu veux tu choisis ton troisième tu choisis ton quatrième et tu peux aussi avoir séance de bord donc moi j'ai choisi euh, le battle rage donc battle rage c'est tout dont je vous parlais donc, euh, ma régénération de, de vie est plus rapide c'est tout en bas à droite là regardez je viens d'avoir tour de passe passe là par exemple tu vois. là je viens d'avoir tour de passe passe Je suis mort bien vite, hein. <rire> donc je viens d'avoir tour de passe-passe, et après j'aurai détermination, donc ce qui fait que j'aurai mes strips plus rapidement. Et, euh... et le battle race, comme je vous ai dit, c'est pour la récupération de vie et les grenades, c'est plutôt pas mal, tu vois. Certains préféreront peut-être silence de mort en vrai. En vrai, je comprendrais que certains préfèrent silence de mort, tu vois. C'est un peu comme un mini spécialiste, ouais, c'est un peu comme ça, sauf que le système est intégré, tu vois, dans, dans le jeu tout court, tu vois, le... le jeu entier est comme ça en fait il faut juste que je trouve un setup de M4 idéal, parce que, aïe, parce que mon setup de M4 à moi, il a il, il a mis un peu trop de recul, tu vois. Est-ce qu'il y a la nuque Aucune idée. Je sais qu'il y a des grosses tricks, j'ai vu des mecs avoir un, un ultra-aléco, mais j'ai encore vu personne avoir euh, la nuque. faut aussi vous dire que la nuque, c'est très compliqué à avoir, les gars. Hein. On va arrêter, peut-être qu'il y a un truc, mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. Monsieur... C'est duel, c'est beau ça. On avance. Le Regardez, là j'ai pris mon battle rage. Je vais pouvoir avancer un peu plus vite, récupérer ma vie. Je vais être stun. Donc, ça, c'est un des avantages, tu vois. Le feeling des armes a l'air incroyable. Ça va, il est assez bien. Prêt, tu vois, genre... Ouais, je viens de spawn. Alors, ça, ça, vous venez d'avoir l'exemple d'un spawn de cul. Voilà, regardez un spawn de cul. Je viens de réapparaître. Le mec est déjà sur moi. Donc ça, ça, après ça, franchement les spawns, ça va être le, ça, ça va être la galère d'Activision jusqu'à, jusqu'à, frère, ils réussiront jamais en fait. Mais je pense que sur un jeu, sur un jeu comme Call of Duty qui doit, qui, qui, qui, qui doit avoir des calculs en continu, t'auras toujours certains trucs qui feront un spawn de cul. Quoi. Je pense que les, sp les spawns parfaits n'existeront jamais. Tous les jeux, même euh, Code 4 et tout, même les meilleurs Call of Duty ont toujours eu des spawns de plus. Oh oh ah ouais, les gars ouais, petit kill, On va retourner un peu en arrière. Je pense que ça va venir ici. Ça va être 3 pour Zach. On va voir des mecs par là. Par là, là. Je te parie que ça va venir devant moi. Là par exemple j'ai détermination. Donc là ça y est, j'ai récupéré détermination et j'ai mes. J'ai mes streaks plus facilement là, tu vois. Donc là c'est mon, fan... mon atout final, tu vois. Aïe Oh, le bâtard, il est sur moi. Chien Je savais qu'il allait faire ça Ce mec s'appelle Knives depuis hier, il fait que d'essayer de côté Regardez <rire> C'est un bâtard, lui. Toujours, il vient, il me fait ça. Il m'avait fait ça déjà hier. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Triple kill, à K'nani Ça c'est de la game Voilà Première game grave sympa J'ai pu vous parler des atouts 75-74 On gagne grâce à moi On gagne grâce à moi On gagne grâce à moi frère 75-74 Putain mais lui il s'est régalé frère 18-6 Voilà ratio de 3 bah, ça fait plaisir Franchement le jeu pour l'instant j'aime bien Les feelings MW 2019 sont réels J'aime bien les déplacements J'aime bien les maps En tout cas franchement je tiens à dire que les maps sont vraiment cool Donc regardez la k 74 U. Pour l'instant, sur la K74, on peut pas mettre de, on peut pas mettre de d'accessoires. Et la k u est maintenant considérée comme un fusil d'assaut. Personne n'est sorti à gauche? Je suis sûr que personne n'est sorti à gauche. Je suis allé dans le seul endroit où il y a seule perche. Je suis mort. Les gars, je suis allé dans le... littéralement dans le seul endroit où il y a personne. J'ai fait flipper les spawns. Elle a l'air nulle à chier cette map, t'es fou. C'est une des meilleures. Enfin, cette map elle est cool là. J'ai juste fait le tour comme un, un peu un. Ah merde, j'ai dû le temps. J'ai juste fait le tour comme un mec pas très courageux, mais en vrai, elle est bien, cette map. Moi, cette map, j'aime bien l'ambiance. C'est juste Et y a des mecs au-dessus, là. Allez, monte. Push. monte. Le pompe, je vous le dis, il est puissant le pont. No cap, les gars, le pompe, il envoie. à ah, ça c'est du pompe qui tabasse. Après au moins il est en arme primaire tu vois. Genre faut faire le choix de prendre euh, comme moi pour pouvoir avoir un secondaire. Par contre je vais pas mentir il est puissant. Première fois que je me jette Le triple pour Zach. Le triple pour Zach Nani, je suis le flanqueur. Zach de la team flank. Non, faut... Comme je l'ai dit, faut vraiment faire l'effort de prendre la toux et tout pour pouvoir être... Euh... Le frère, il croit que je l'ai pas entendu Le frère pense que je l'ai pas entendu Là, les gars, on est en train de faire un bon début de partie, là Un peu calme, je suis pas trop focus sur euh, l'objectif, je vais pas mentir, mais... Voilà On est en train de se tabasser, là Je stream pendant combien de temps 2-3 heures encore Donc là, on est bien, et là, c'est des gameplays qui seront sûrement sur ma chaîne principale. Donc, dans la première vidéo, c'est une vidéo commentée, et le reste, ce sera du live gameplay, issu de stream. J'aurais aimé faire du live gameplay exclusif mais je pense que ce sera du gameplay suite live. On va en profiter un petit peu. Pour l'instant, je fais vraiment ma vie loin du point. c'est pas du tout une bonne chose, bon, ça va là le micro, etc, avec les bruits environnants, c'est, on est dans le hockey, quoi, j'espère que c'est écoutable. Très franchement, la caillou, comme vous voyez, regardez, elle a un bon recul, quand même, hein. Je vais sortir le pompe On entend, mais ça va. Ok, ok, nickel. Content d'apprendre que ça va. Hop, hop, hop. Vous êtes prêts ou pas Grosse frappe. 3 kills minimum, la frappe. Vous êtes prêts J'annonce 3 kills. Triple kill. Quad kill Quad kill, les gars Moi je l'ai pas entendu, bah bien sûr que si! Et pour ceux qui me demandaient à propos des bruits de pas, bah voilà. Les bruits de pas c'est ça, on entend vraiment très bien. Par contre, la KU de loin, ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Après c'est aussi mon shoot, hein. Je reconnais que j'ai un shoot de poney, hein. Je reconnais que a... Vous pensez c'est la KU qui est chaude, ou Zach qui a un shoot de poney, ou un mix des deux Moi je pense c'est un mix shoot de poney et Zach. Hein. Non Il y en avait un autre dans mon dos Les deux Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que c'est un peu des deux. Alors c'est dommage que là, j'ai un box à munitions, parce que j'aurais pu avoir, comme je l'ai dit, la battle rage, ou alors euh, même euh, silence de mort. Et silence de mort, c'est comme ça que tu l'as euh, en bonus. Oui, il y a fallu beaucoup de balles notre l'intention pour crever. Ah, on fait une bonne partie, je suis content. On est là, au-dessus de moi. Ils sont tous au-dessus de moi. Ils sont tous au-dessus de moi, il faudrait que je fasse le tour. Il que j'arrive. Ah, il savait que j'arrive, le bâtard. Si on se fait à Ping Geek, la K74, c'est chaud. Bah, en tout cas, elle est bien. Hein elle est juste chaude à utiliser. Et pour l'instant, comme je t'ai dit, je peux pas mettre d'accessoires dessus. Vu que je peux pas mettre d'accessoires, euh, bah, c'est vrai que ça me... ça me biaise. En vrai, il y aurait moyen de lui enlever un peu de recul, c'est sûr. Il... Non, moi, moi je l'aime bien la carte à l'heure, hein. il a dit qu'elle avait la réclater mais en franchement je suis pas d'accord. Plus 50 assist. Zach il rentre même pas dans le point. Allez, rentre dans le point. Je me mets ça, hop, ça va arriver en face, donc je récupère ça. Je jette une scène texte là-bas. Ensuite on commence à sortir du point parce que de toute façon on a trop d'avance et on vise là. Ouais. En vrai quand tu te... prends le temps de t'appliquer sur ton shoot ça peut aller. Le double pour Zach Petit UAV, on avance. Série de 4. On est plutôt pas mal là. là franchement la K74U elle démonte. Hein. Ah je suis content de cette game là. Vous je suis content de cette game. Pour Zach Nadi Le triple du La série les gars Mais on est dans une série de zazas C'est Zach Dusley ou pas C'est Zach Du Slay ou pas les gars C'est Zach Mesh Blonde ou pas les gars Oh, j'ai failli aller le baiser bien fort. Voilà, ah, c'est Zach mèche blonde là. Hein. Les mèches caramel, frère. On est vraiment en train de faire du sale là, ça énervé. Ouais. Petit kill encore. Ah, pour l'instant, on se régale. Hein. Cette petite session AK-74U passe vraiment bien. Je pas dans le point, mais c'est parce que je suis un petit bâtard. Ouais je pense qu'avec une petite poignée, un truc comme ça, la KU va être encore mieux. Avec moins de mouvement moins de trucs, là ça va être encore mieux. Voilà franchement j'avoue j'ai aussi la bonne équipe là, hein. Dommage, j'avoue que je suis vraiment dans une bonne équipe là. La map est jolie, ouais la map est vraiment jolie. Là pour l'instant les défis des camo gold, j'en ai aucune idée. On n'y on a pas accès je crois aux camo pour l'instant. Je peux pas trop te dire si je le trouve euh, ça dur ou pas. Mais par contre, un truc que je peux vous dire, c'est que les accessoires, et je jure, faites-moi confiance. Oh là là là là, le double. Les accessoires ont des camos. Oh, j'ai failli faire le quadrin Vous avez vu ça Oh là là là là, je kiffe. Franchement, quand les parties sont comme ça, là, tu peux que kiffer, frère. Quand les parties sont comme ça, tu peux vraiment que kiffer Map compétitive ou pas Aucune idée. Si celle-ci, elle doit se prêter pour une flottes ou pas. Oh, le double Grosse game C'est ce qu'on veut Grosse game Bah ouais, les gars Je disais quoi pour les accessoires Ah oui, frérot. Bah, en fait, les accessoires, euh, euh, ils ont un camo. Euh, tu, genre tu peux avoir des camos d'accessoires genre tu peux avoir par exemple des camos pour un accessoire en particulier donc euh, pas mal oh là là la grosse game est énervée là 38-7 et eh bah ben, voilà on vous les rentre les gros gameplays vous les vouliez vous vouliez du gros gameplay je vous les donne